l'action syndicale euh, de manière euh, principale est axée sur la négociation. La grève est une exception. Nous les syndicalistes, quand nous parlons de grève, c'est l'arme ultime quand on a épuisé euh, les voies du, du dialogue social et on arrive à, à l'extrémité qui est, qui est la grève. Donc, euh, euh, Nous pouvons dire que avec le nouveau ministre, le syndicat était toujours efficace. Souvenez-vous que la rentrée scolaire a été boycottée. La date fixée pour la rentrée administrative, la date fixée pour la rentrée scolaire n'a pas été respectée. Parce que notre organisation syndicale avait lancé un mouvement de boycott de la rentrée scolaire. Donc la rentrée effective avait commencé au mois d'octobre. Les écoles étaient complètement fermées. Donc dire aujourd'hui que l'arrivée du ministre à l'heure actuelle hein, est synonyme à une paix des cimetières, c'est faux. Les problèmes sont restés euh, les mêmes. La, le temps du syndicat est resté le même. Donc cette année, il y a eu grève et je suis convaincu que la rentrée prochaine aussi, si les problèmes ne sont pas, ne sont pas résolus, le, le syndicat montera toujours au créneau soit par la négociation, euh, soit euh, par la grève. Et vous savez qu'en ce net moment-là, la Conacy-Cède a mis la pression sur, euh, sur le gouvernement. Il y, a, il, y a, il y a un préavis de grève qui a été, qui a été déposé. Donc, euh, euh, il est très tôt de, de se réjouir. Si vous prenez le, les cahiers de charges des années 90, des années 2000, vous allez voir que les points sont toujours les mêmes. Le, le problème de la démographie scolaire est toujours là, avec ses effectifs pléthoriques. Nous avons un déficit énorme, criard, en structure d'accueil. Nous avons un déficit énorme en termes d'enseignants. Beaucoup d'établissements ici au Gabon passent toute une année scolaire sans professeur de mathématiques, sans professeur d'histoire géo, sans professeur de sport, sans professeur d'anglais. Ce sont des réalités de notre, euh, de notre système éducatif. Donc ces problèmes sont toujours présents dans nos différents cahiers des salles. Le, le sempiternel problème des, des, des, postes, des postes budgétaires est toujours une réalité. Les, les, les problèmes d'avancement, vous savez que depuis 2015, depuis 2013, nous ne sommes pas avancés. Alors que les avancements devaient être, devaient être automatiques. Depuis le départ du Premier ministre Raymond Donsima, nous n'avons plus eu encore un paiement de rappels massif. Et je rappelle que les rappels, c'est les salaires qui ne nous ont pas été payés en début de carrière. Les rappels, c'est la conséquence des avancements qui n'ont pas suivi, des reclassements qui n'ont pas suivi. Donc c'est de l'argent que l'État doit aux fonctionnaires, doit aux enseignants. Parce qu'en en ce qui concerne la dette, les gens pensent que la dette, euh, la dette intérieure nous concerne que les opérateurs économiques, alors que la dette intérieure concerne aussi les fonctionnaires et en majorité les enseignants en fonction, comme ceux qui sont, qui sont en retraite. Donc nous avons toujours tout, euh, tous ces problèmes-là, et que, ce que le ministre de l'Éducation générale, comme son collègue de la fonction au ministère du ministère des Finances, n'ont pas toujours résolu. Ce premier, j'étais encore avec trois quatre enseignants, des dernières promotions, bah, les enseignants qui ont un poste budgétaire mais le salaire ne passe pas toujours. cest à dire que vous avez le numéro matricule, mais vous n'avez pas de salaire. Alors qu'à notre époque, numéro matricule était synonyme de, de, de, de bon de caisse, était synonyme de virement bancaire. Nous sommes aujourd'hui à des années-lumière années de, de tout cela. Alors que les budgets aujourd'hui aussi au-dessus de 3000 milliards. Alors qu'à moins, quand on avait 1000 milliards ou 800 milliards, ces choses-là, on le faisait avec une certaine avec une certaine aisance. On ne peut pas être euh, satisfait des programmes parce que euh, nous avons une école, nous n'avons pas un système éducatif. Nous n'avons pas des outils de pilotage du système éducatif. Ce pilotage se fait au faut maître Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas une maîtrise de son personnel. C'est-à-dire que ce ministère est incapable de vous dire combien de, combien de professeurs d'anglais nous avons, combien de professeurs de géographie nous avons, combien de professeurs nous, de mathématiques nous avons, et où ils sont en service. Il ne peuvent pas vous le dire. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, la gestion de système éducatif est devenue une gestion politique. Figurez-vous, vous avez vu récemment, déjà je, je vu les Gabonais s'étonner du fait que chaque gouvernement, pardon, chaque gouverneur aujourd'hui, et ce sont des gouvernements, et ce sont des gouverneurs euh, euh, locaux, chacun travaille dans sa province, la République au village. Si vous êtes du Wotogwe, vous êtes gouverneur dans le Wotogwe. Si vous êtes de le lolo vous êtes gouverneur dans le lolo Si vous êtes de le Gwendo, vous êtes gouverneur dans le Gwelo. Mais ça n'a pas commencé avec les gouverneurs. Pourquoi c'est scandalisé euh, quand c'est le gouverneur Alors que c'est l'école qui fabrique ce système. Parce que depuis notre école aujourd'hui, dites-moi, qui est proviseur au lycée d'État de Franceville Qui est proviseur au lycée d'État d'Oyem, de, de, de, de, Richard Ngema Bekalé Qui est proviseur au lycée Alexandre Samba à Makoku Qui est proviseur au lycée Jean-Stanislas Migolé de, euh, de Koulamoutou alors que l'école, c'est le lieu où on doit construire la République. L'école devient aujourd'hui un lieu de construction du repli identitaire. Et tout ceci n'obéit pas à une efficacité. Tout ceci n'obéit pas à un développement. Tout ceci obéit seulement au clientélisme, à la politique. Et cette année ne pourrait pas bien se terminer parce que vous savez que nous avons une élection qui est au bout. Et l'école aussi en pâtit. On va organiser des examens au rabais. On va organiser des corrections au rabais. Aujourd'hui, il n'y a plus un échange de professeurs comme par le passé. Les enfants passent l'examen avec leur propre professeur, avec leur propre professeur, parce que l'État n'a plus l'argent. À l'époque, au centre de Libreville, c'est les enseignants de l'intérieur du pays qui venaient faire passer les examens à Libreville, et c'est Libreville qui allait faire passer les examens à l'intérieur du pays. À, à l'époque de, de Bobam, je me souviens, il y avait un avion qui partait pour prendre les copies dans chaque province. Il prenait dans le qui il déposait. Le BP était corrigé, du qui était corrigé. Dans le Wollentem, c'est du était... Il y avait ça. Il y a plus là. Il y a un service qui est important. C'est ce qu'on appelle les statistiques. Mais c'est un service qui n'existe que de nom. J'ai déjà assisté à plusieurs grandes rencontres au ministère de l'éducation nationale. Vous savez que chaque chef d'établissement, qu'il soit primaire, chaque chef de circonscription, chaque chef d'établissement secondaire, chaque année font ce qu'on appelle un rapport de rentrée scolaire et un rapport de fin d'année scolaire. Mais ces rapports ne sont pas exploités parce qu'il n'y a pas le personnel il n'y a pas les compétences pour faire ce travail au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc, chaque fois qu'un problème se pose, on appelle euh, à l'intérieur du pays, Monsieur Lidia, donnez-nous un peu le nombre d'enseignants que vous avez, donnez-nous le nombre que vous avez aux primaires. donnez-nous... C'est ça. Or, euh, euh, il faut quand même remercier euh, le ministre Ougandaga à son époque, qui avait changé un peu, euh, qui avait créé euh, euh, des directions, euh, des ressources humaines dans chaque ministère pour éviter que ce travail-là soit fait au niveau, de, au niveau, au niveau du, du ministère de la fonction publique. Chaque ministère devait pouvoir avoir des données sur son personnel assez efficaces. Non, on ne sait pas, même, même au niveau sur le plan national, si on vous soit les fonctionnaires, les finances ont, ont un montant, ont un nombre, la fonction publique aussi a des chiffres qui, qui, qui parfois qui ne s'accordent pas, les ministères aussi ont des chiffres qui ne s'accordent pas. Un enseignant, euh, euh, si vous avez, si on prend la norme que nous avons tous euh, définie lors des états généraux euh, de l'éducation, c'est un enseignant qui n'est pas ça de classe. Si vous avez maintenant des effectifs de 80, 100 élèves, plus de ça, vous n'avez plus le contrôle visuel. Bon, vous voyez ce qui sont les surveillants, par exemple, dans l'établissement. Pour beaucoup, ce sont les les, les instituteurs, qui sont souvent malades, ne peuvent plus tenir la classe, qu'on qu qu envoie euh, jouer, jouer ce rôle-là. Et, et vous que dans certains établissements, il n'y a même pas d'espace de jeu. Vous allez voir même qu'ils sont, ils sont allés construire, acheter les bâtiments dans les établissements qui avaient les cours de récréation et les stades. Mais quand vous avez beaucoup de bâtiments, derrière les bâtiments, entre les bâtiments, il faut maintenant plusieurs surveillants. Donc le problème de, de, de surveillants, et il y a aussi la formation des chefs d'établissement. Parce que nos chefs d'établissement n'ont aucune formation pour gérer l'établissement. Ils ont la formation pédagogique. Ça, ils ont bien formé à l'école de masse supérieure. Mais ils ne sont pas formés à diriger les établissements. Ce n'est pas parce qu'on est un bon enseignant qu'on est forcément un bon manager. Il faut des managers à la tête des, des établissements. Or, aujourd'hui, chacun est chef d'établissement en fonction de l'homme politique de sa localité. Nous n'avions plus des chefs d'établissement hein, de la trempe hein, de Nguemamboumba janvier. Et tous ces grands établissements, euh, ces grands chefs d'établissement qu'on qu a connus au lycée Leonba, qu'on a connu au lycée, -Bas, a connu au lycée -Bas, il n'y a plus. Combien de, combien de proviseurs vous voyez le matin devant, euh, devant leur portail Donc les enfants rentrent avec des couteaux, des machettes, la drogue, des comprimés, des stupéfiants. Et comme ils sont nombreux, aller organiser une fouille, ça veut dire que vous allez prendre... Vous n'allez pas faire court pour fouiller. Donc, la formation, la qualité des structures, je ne parle pas de la formation des enseignants, la qualité des structures, le nombre d'élèves et les conditions chez les parents, dans les quartiers et autres. Donc cette même violence que nous vivons dans les quartiers se retrouve à l'école. Hein? Allez voir votre école. Combien on met un règlement intérieur Parce que lorsqu'on inscrit un enfant, on fait prendre d'abord connaissance aux parents du règlement intérieur. Les enfants doivent lire, le, ils doivent apprendre le, le, le, le règlement intérieur. Donc on ne peut pas seulement faire l'école avec les enseignants. Il faudrait aussi un autre personnel à côté des enseignants. Ce sont les assistantes sociales, ce sont les psychologues. Nous n'avons pas. Ce sont aussi les conseillers en vie scolaire. Donc, toutes ces, euh, toutes ces compétences, nous ne l'avons pas dans, dans, dans, dans, dans nos établissements. Hein, quand vous, vous, vous mettez un enseignant qui vient de sortir de l'école normale, de l'école normale supérieure ou un enseignant qui vient de sortir de, de l'école normale des instituteurs et aussitôt il va enseigner dans des zones euh, euh, difficiles hein, c'est comme un enfant un chauffeur qui a un permis euh, un permis B et vous demandez à ce chauffeur là de conduire une semi-remorque automatiquement il va y avoir il va y avoir de un, sérieux, un sérieux problème dans la conduite euh, euh, de la discipline dans l'établissement.